Bonjour, je m'appelle Léola Toumba, je suis en première année de master production à l'ISCP à Paris et en alternance chez Because Music. J'ai choisi de faire cette formation car j'ai commencé à l'ISCP en bachelor et je me suis dit pourquoi pas continuer dans la production pour pouvoir me spécialiser dans un domaine qui me correspond et qui me plaît dans quelques années à la fin de mes études. J'ai choisi de faire cette formation en alternance car euh, j'étais mitigée entre le fait d'arrêter au niveau du bachelor et de me mettre à travailler ou de continuer euh, en tant qu'étudiante. Et je me suis dit que c'était un bon compromis pour pouvoir travailler et continuer les études et qu'en plus de ça, l'alternance permet euh, voilà, de faire des économies sur les années puisque c'est la société qui paye euh, l'école. Je ne savais pas vers quelle école me diriger quand j'ai commencé le bachelor et je suis allée dans un salon où l'USCPA a était proposé. J'ai rencontré un étudiant qui est toujours ici, également en master, et qui m'a complètement convaincue sur tout ce qu'il faisait, sur les études, le parcours, les intervenants qu'on allait rencontrer, et je me suis dit bah, cette école est faite pour moi, tout simplement. Je travaille donc dans un label de musique dans le secteur de la promo, et mes missions, ça va être de voilà, mettre des artistes en relation avec des radios, des télés, des sites internet et aussi de la presse pour pouvoir faire leur promotion et qu'ils soient plus visibles parce que c'est vraiment des artistes talentueux qu'on a chez Bicose. donc voilà il faut qu'ils soient connus et c'est le but de la promotion personnellement je touche un petit peu à tout ce qui est bien ça me permet de me faire des contacts de toucher toutes les spécialités qu'il y a dans cette boîte et voilà d'avoir un petit peu une casquette pour chaque poste Pour les futurs apprenants de l'ISCPA je vous conseille de suivre votre voie, de bien choisir votre formation et que, voilà, de bien suivre les cours tout en profitant de la vie étudiante qui est quand même assez riche à l'ISCPA, ce qui est cool, hors Covid, et, euh, et de voilà vraiment vous focaliser sur ce que vous aimez parce qu'il n'y a que comme ça que vous serez heureux dans la vie et il faut être heureux dans la vie.